bonjour mon premier direct pour tester ce nouvel appareil pour savoir comment il fonctionne comment fonctionne le facebook donc le facebook live donc pour ce, ce premier direct je vois personne je sais pas voilà, pour le moment je vois personne mais ça va arriver certainement donc je voulais vous parler aujourd'hui de, euh, de la façon de distinguer les plantes entre elles. Donc il y a plusieurs critères. Et alors si je baisse les yeux, c'est que je regarde mes fiches. Je vous ai fait des fiches. Euh, il y a plusieurs critères donc, dont l'un c'est les nervures, les formes de nervures. Donc, euh, ah, il y a... <rire> Salut je crois avoir reconnu Maxence. Donc c'est mon premier direct, Maxence. J'ai enfin tout le matériel, tout ce qu'il faut pour le faire. Donc euh, voilà, je voulais dédier ce premier direct à euh, la, la façon de distinguer les plantes entre elles. Et dont un des critères, ce sont les nervures. Donc je baisse les yeux parce que je regarde mes fiches. Donc ma première fiche, voilà, je l'ai faite. Ah oui, c'est vrai qu'on voit à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc la, la première fiche, c'est sur les nervures peinées. Donc il y a une petite feuille en exemple. Et puis j'avais dessiné la feuille pour vous la montrer. Donc on voit une nervure centrale et des nervures parallèles. Donc on appelle peinées parce que ça ressemble à une plume. Du, ça vient du latin, hein, comme beaucoup de termes en botanique. Donc celui-là est intéressant. Donc ça c'est la première forme de nervure. La deuxième forme de nervure c'est ce sont les nervures parallèles. Donc on voit elles démarrent toutes de la base et elles vont toutes au sommet de la. Ah bonjour, bonjour Ah ma ma marraine et une copine Ina. Bonjour Ina, bonjour Marie-Claire. <rire> euh, donc j'explique. Euh... La façon de, de distinguer les, les plantes entre elles à travers les nervures, c'est un, un des critères. <rire> Coucou euh, Donc, nervures parallèles, elles démarrent toutes de la base et elles remontent toutes au sommet de la feuille. Donc ce sont des nervures qu'on dit parallèles en botanique, alors ce n'est pas les mathématiques, mais c'est le parallèle des botanistes qui ne se croisent pas. Salut Mathieu, je suis en train d'expliquer comment distinguer les plantes entre elles. Et donc la troisième forme principale de nervure, ce sont les nervures palmées. Donc vous voyez une autre feuille, c'est une feuille de géranium sauvage. Et le dessin de la feuille palmée, le symbole de la feuille palmée, ce sont donc des nervures. Salut Mathieu ce sont des nervures qui démarrent toutes de la base de la feuille et qui s'écartent en éventail, on dit palmé, pour souvenir comme les palmes du canard, les pattes du, du canard. Donc voilà les trois formes de nervures principales. Donc avec ces trois formes là, ce sera déjà un des critères qui vous permettra de distinguer plusieurs feuilles entre elles. Alors on a notamment la feuille d'ail des ours et la feuille d'arôme qui sont deux plantes qui poussent au même endroit, dont la feuille d'arôme qui est très très toxique, donc c'est intéressant d'observer ce genre de détails puisqu'il y en a une qui va vous faire passer au mieux un sale quart d'heure, au pire un petit, euh, un petit séjour à l'hôpital. Donc euh, voilà, vaut mieux éviter. Donc, pour éviter, vous observez les nervures. Sont-elles parallèles Pour l'ail des ours, par exemple, elles sont parallèles. Pour l'arôme, pour la les nervures sont peinées, Donc comme, le, comme la plume. Voilà Voilà pour mon petit direct du jour. Donc, je suis près de chez moi. Vous voyez derrière moi. Alors, tout à l'heure, il y avait un très grand soleil. Salut, Joris il y avait un très grand soleil. Bon maintenant, il est un peu parti, mais vous voyez, c'est un magnifique lieu que j'aime beaucoup, je peux aller me promener quand je veux, je suis en pleine nature. Alors vous allez quand même apercevoir, une maison. Voilà, je suis dans un hameau quand même, il y a quelques maisons. Voilà. Je vais fait découvrir un petit bout de chez moi. Et ici je suis dans un futur jardin, enfin c'était déjà un jardin, plus tard, je, au printemps, donc je vais commencer à le réinvestir pour le, le remettre plus fonctionnel, l'utiliser pour les stages de permaculture. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt pour de prochains... Un, une prochaine vidéo en direct avec un autre critère à observer sur les feuilles pour les distinguer bye bye et merci à vous d'avoir été là c'est super